Bonjour les filles, bienvenue voilà, Je vais vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez tout simplement arriver à ce nouveau Adair Monday, ce live. Je vais vous présenter un petit thème voilà, cher à mon cœur, ça va être les extensions de cils. C'est vrai que euh, très régulièrement nous mettons à l'honneur notre beau produit rehaussement. mais aujourd'hui j'avais envie de vous représenter euh, notre gamme extension. Alors bien sûr on ne va pas être que sur d'autres produits hein, mais je vais m'intéresser essentiellement sur la colle euh, parce que ça va vraiment être notre euh, produit euh, on va dire clé pour cette prestation. Donc euh, euh, vous parlez effectivement de façon un peu théorique Qu'est-ce que la colle Comment elle va, elle va fonctionner Quels vont être également les euh, outils, les accessoires, peut-être produits qui vont permettre une meilleure rétention ou euh, vous garantir en tout cas, euh, on va dire, de la rapidité pour l'exécution. Voilà, vraiment le thème, c'est sur les extensions. Il y aura un petit peu de pratique également en termes d'atelier. Je vais vous montrer pour obtenir des beaux bombés en termes de de gouttes de colle, euh, donc euh, voilà n'hésitez pas aussi vous les filles à venir interagir avec moi je sais que vous êtes nombreuses techniciennes, fans d'extension donc euh, voilà l'objectif c'est de toujours pendant ce live de pouvoir échanger ensemble en tout cas j'espère que vous de votre côté vous avez passé un bon week-end les filles n'hésitez pas à me mettre des petits likes il y a Justine aussi qui est avec moi aujourd'hui parce que du coup pour l'atelier c'est vrai que ce sera plus intéressant pour vous que vous soyez vraiment sur quelque chose d'assez proche. Donc, elle sera amenée à prendre le téléphone un petit peu euh, plus tard. Euh, aussi, donc, elle, elle me tiendra au courant par rapport aux différents commentaires. Donc, ne vous inquiétez pas. Si je ne réagis pas tout de suite pour les commentaires, c'est parce que je n'ai pas visuellement le téléphone face à moi. C'est Justine, euh, du coup, qui euh, qu l'a. Voilà, les filles, j'espère que vous êtes prêtes. On y va. Donc, pour, euh, bien sûr, cette prestation d'extension de cils... Comme je vous parlais, l'élément clé ça va être surtout la colle. Donc pour toutes celles qui ne savent pas, la colle vraiment de son état liquide à son état solide, cette transformation va être générée euh, par euh, tout simplement l'ajout euh, d'eau. Hein, ça va vraiment être l'eau qui va être euh, ici euh, générateur en fait de cette transformation. Donc, quand on emploie le terme séché, il en convient bien que ce n'est pas le terme adéquat. Euh, on va tout simplement par l'environnement ou par l'utilisation de différents accessoires, accélérer ou non le temps de séchage de notre col. Donc, euh, ça c'est vraiment le... le, le, le concept le plus, le plus important à comprendre. Et bien entendu, comme je vous parlais, vous en tant que technicienne, vous êtes très experte, il vous sera facile effectivement de maîtriser, euh, on va dire un petit peu euh, le comportement de votre colle tout au long euh, des saisons. Mais par contre, c'est vrai que si on est plutôt sur un domaine, et, euh, plutôt un domaine débutante, il vous sera possible bien sûr de choisir la colle avec laquelle vous souhaitez travailler. Justement, on a une question de de Christina Porte 16 qui demande bonjour j'ai beaucoup de mal avec les extensions je n'arrive pas à trouver la colle qui me convient. Euh, bah, voilà ça c'est une très bonne question, merci Christina, c'est ça. Oui. Euh, cette, cette question elle est importante parce que alors du coup je vais prendre mon petit schéma. Nous c'est vrai que on va ici vous proposer cinq colles qui vont être à choisir comment bah, Déjà ça va être son niveau d'expérience. Parce que voilà, euh, si vous êtes débutante, potentiellement vous aurez besoin d'utiliser des colles qui vont être à prise plus lente. Si jamais vous êtes plus experte, forcément plus une colle va être rapide et plus vous allez l'apprécier. Ça va également jouer par rapport à votre environnement, si vous êtes sur un environnement plutôt sec, un environnement plutôt humide. Puisque vous l'avez compris, si la colle va sécher, le terme on a bien compris que c'est polyméri polymérisé, si votre col va se transformer grâce à l'humidité, lorsqu'il fait un peu plus chaud, comprenez bien que votre environnement contient beaucoup plus d'humidité. Donc, comment ça on va le générer Eh bien, on, on, va, on, on va tout simplement le vérifier avec un outil, donc une horloge digitale ou comme un hygromètre ici qui vous donne euh, tout simplement, bien sûr l'heure, mais euh, également la température et le taux d'humidité. D'accord et il va y avoir un troisième facteur aussi pour le choix de la colle. Ça va être en fonction de votre choix personnel en termes de texture. Si vous aimez travailler avec des, te des textures un peu plus visqueuses ou des textures un petit peu plus liquides. Donc voilà. C'est bon. C'est bon y ouais. Un problème de connexion. Donc du coup, j'espère qu'en tout cas, elles ont, elles ont entendu la dernière phrase oh, oui, oui. Voilà, donc le, le, on va dire le niveau d'expérience ensuite l'environnement et également son choix personnel en termes de, de, de goût en termes de texture si on a les, les textures plus liquides ou, ou visqueuses, c'est comme ça qu'on va choisir effectivement les, euh, la colle en tout cas qui va nous convenir donc chez nous vous avez effectivement des colles qui vont être happy à, prise, à, prise, à prise un petit peu plus rapide notamment comme la The Beast et la Volume Plus Expert on est en moyenne sur 1 à 0.5 secondes euh, et ensuite vous allez avoir donc ici les deux cols qui vont être des cols sensitives euh, la colle qui va être la med plus qui est senteur banane et la cristal qui va être transparente dépourvue de noir de carbone donc puisque c'est un composant vous le savez euh, qui peut euh, potentiellement euh, tendance allergique euh, donc euh, vous avez donc ces deux cols vont elles en tout cas sécher sur une à deux secondes et en dernier temps donc ça c'est notre petite dernière euh, qui a été euh, un petit peu refaite au, au goût du jour en termes d'ingrédients. Euh, c'est vrai que l'Ultimate 2.0, on est sur environ 3 à 4 secondes de temps de séchage. Donc très très bien pour les débutantes, mais aussi les plus expertes hein, qui vont travailler par exemple dans des milieux relativement chauds. Donc, voilà, pour l'école. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Justine euh, Non, Christina nous dit que chez elle, est, elle est dans le nord et c'est très humide très humide et donc pourquoi pas après aussi euh, c'est important de, de se dire qu'elle va être la technique envisagée si vous allez travailler de l'extension classique ou de l'extension volume russe ça jouera également aussi sur le choix de votre col euh, donc là si vous me dites effectivement vous êtes plutôt sur un environnement humide potentiellement et si c'est ça que vous retrouvez comme euh, comme difficulté peut-être que vos, cols, vos points de colle ont tendance à sécher après il faut, faut vraiment essayer de, de sonder un petit peu d'où vient la difficulté est-ce que c'est les points de colle sur le cristal est-ce que quand vous brossez vous avez l'impression que tout s'en va euh, ou est-ce que ça roule tout simplement au moment où vous brossez ça c'est vraiment des, des caractéristiques à prendre en considération parce que si jamais ça roule Lorsque vous brossez au moment que vous êtes en train de prester, c'est que tout simplement, la prise n'est pas instantanée. Et donc, c'est que potentiellement, votre col est trop lente. Si jamais, et que l'environnement est beaucoup trop sec aussi. Après, euh, si jamais, effectivement, ça a tendance à, lorsque vous brossez plutôt, à se détacher, c'est-à-dire ça fait clac, clac, clac, clac, clac. Et bien là, c'est que votre col n'aura pas suffisamment eu de prise sur votre cil naturel. Donc potentiellement, peut-être, elle aurait séché beaucoup trop vite. Donc, soit la colle n'est pas suffisamment lente, ou bien vous avez un, un, un environnement qui est beaucoup trop humide. Voilà, ça, c'est vraiment les détails à prendre en considération. Est-ce qu'on a d'autres questions Non, pas encore. Voilà, les filles. Donc, euh, après, par la suite, comme je vous disais, c'est vrai que c'est important, en plus du choix de colle, peut-être potentiellement, de travailler avec des accessoires qui peuvent justement... Euh, nous, nous aider soit à diminuer soit accélérer le temps de séchage donc on peut très bien travailler avec par exemple le primer Lashiz qui va être une aide parce qu'il va en tant que primer bien sûr ouvrir les écailles pour une meilleure accroche, une meilleure rétention mais il garde l'hydratation, c'est un primer d'une nouvelle génération il va garder l'hydratation sur le poil pour tout simplement permettre à la colle d'adhérer plus rapidement et ensuite, on a justement le primer qui va être plus traditionnel, c'est le primer prep, ici qui est très en vogue pour les poils les plus épais. Donc, pour garantir une meilleure ouverture des cuticules, une meilleure accroche, une meilleure rétention, mais également protéger de tous les, euh, de, de toutes les facteurs un petit peu euh, euh, qui seraient corps gras, notamment le sébum, le maquillage, etc. Donc, il va vraiment dégraisser un maximum avant, euh, avant votre pratique. Donc ça, ça va être deux produits aussi à euh, ne pas oublier. Et surtout, c'est très important, ça va être notre shampoing. Bon là, je vous le présente, il est dans notre trousse, notre trousse revente préférée qui est la trousse Belle. Mais voilà, notre shampoing qui lui, la shampoing qui va être bien sûr en revente comme en cabine. Et cette mousse, elle va vraiment désincruster, retirer un maximum euh, les impuretés pour avoir un, un style les plus clean, pour que vous puissiez commencer à prester. Parce que c'est vrai les filles, on, on, on a dans notre gamme différents produits, euh, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de tous les utiliser. Il va falloir les utiliser au bon moment. Et pour ça, il faut avoir une connaissance... Euh, qui soit juste euh, complète en termes de théorie, comme je vous expliquais par exemple pour l'environnement, mais aussi comprendre son cil, comprendre la colle, donc... Euh... Voilà, ça ce sont des actions que potentiellement vous pouvez réajuster sous forme de consultance. Vous n'avez pas besoin de revenir sur une, sur une formation complète, bien entendu. Mais euh, voilà, c'est très important de se tenir informé sur les dernières, en tout cas, informations techniques. Hein, ça, c'est euh, autant pour l'extension que pour euh, d'autres, euh, bien sûr, prestations au regard. Donc, euh, le lâche shampoing lui, effectivement, c'est, euh, euh, si vous me permettez, vraiment le produit le plus indispensable à votre prestation, hein, euh, quel que soit euh, le produit que vous choisirez, c'est vraiment celui-là qu'il faudra garder euh, sous la main, puisque voilà, le fait de nettoyer est primordial. Après, par la suite, pour faire effectivement les différents primers, ça c'est un choix en fonction de l'état du cil, la qualité du cil, l'environnement, comme je vous disais, et bien sûr la colle. La colle que vous avez que vous allez utiliser pour la simple et bonne raison que le primer Lachis est un hydratant. Comme je vous disais, il va aussi travailler sous système de boost. Comme il ne retire pas l'hydratation, il va être sujet à faire à permettre à vos colles de prendre beaucoup plus rapidement. Donc, sur une colle à 0,5 secondes, il n'y a pas d'intérêt de l'utiliser. Hein, vous comprenez Donc, voilà pour les différents euh, produits qu'on va pouvoir utiliser. Ensuite, on va pouvoir, en thème d'accessoires... Ça, je les adore. J'ai mon petit brunisateur qui fait Le petit brunisateur. Je vérifie que j'ai bien mis de l'eau. J'ai bien mis de l'eau. Voilà. Donc, ça, c'est celui qui, qui vient seul ou en combo avec votre hygromètre, tout simplement. Donc, c'est un humidificateur là que j'allume. Et je sais pas du coup si vous voyez, on le voit bien. Euh, Justine, super. Donc là, ça va vraiment me permettre de... Euh, D'amener, euh, on va dire, l'humidité suffisante euh, proche de votre cliente, bien entendu. Donc, euh, à, à déposer, non. Bah, alors, il ne faut pas le déposer juste à côté de son point de colle. Hein. Ça, c'est normal. Mais voilà, assez proche de votre technique. Et puis, ça va vraiment permettre à l'humidité euh, de, de, de se positionner un petit peu autour de votre, de votre cliente. Pourquoi C'est très important. Pourquoi garder un taux d'humidité convenable C'est parce que de toute manière, la colle, elle, elle est mécanique, les filles. Donc, elle va chercher par tous les moyens de coller. Et euh, si jamais elle ne trouve pas dans l'atmosphère, elle va vraiment aller chercher au plus proche. Et la zone humide la plus proche, c'est forcément les yeux. Donc pourquoi très régulièrement je retrouve des photos euh, euh, sur les réseaux d'œil euh, relativement rouge, irrité, une sensibilité aussi oculaire C'est parce que potentiellement on n'a pas géré correctement son, son environnement et que la colle mécaniquement est allée chercher euh, là où elle pouvait puiser. Donc elle est venue retirer l'humidité de l'œil. Et là pour réobtenir cette humidité c'est assez compliqué et ça peut générer des irritations et potentiellement un mauvais, une mauvaise satisfaction client aussi. Donc, pourquoi il est important de, de, de bien gérer ceci Si jamais vous ne voulez pas investir dans un humidificateur euh, d'appoint comme celui-là, parce que vous pouvez très très bien euh, profiter, des, des surtout si vos pièces sont relativement... Oui, il y a une en question. Non, non, pas. Voilà, il y a un problème de connexion. Ah, un problème de connexion. Donc, je vous parlais, si vous n'avez pas envie d'investir sur des, euh, des, petits, euh, des petits accessoires d'appoint comme ceci vous pouvez aussi investir, notamment, je pense à toutes les filles qui travaillent dans des, euh, dans des instituts style un peu open space. C'est d'avoir des, des, des humidificateurs vraiment un petit peu plus gros. Hein, comme ça, ça vous permet de, de charger davantage euh, bah, l'environnement, votre air environnant. Mais sinon, vous avez la possibilité aussi de travailler avec des, euh, des brumisateurs comme celui-là. Donc ça... Hop. Voilà, ça vous permet, on reste comme ça une trentaine de secondes. Il n'y a pas besoin d'être trop proche, parce que si vous êtes très proche, après, du coup, ça va être un peu rosacé. Mais euh, oui, ça va, ça va perler en fait. Et voilà, vous êtes à peu près une trentaine de secondes de votre cliente. Et puis, de toute manière, ça, ça, ça s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Donc là, derrière, vous avez les petits, la possibilité voilà, de, de réajuster votre eau. Préférez de l'eau distillée. Hein, ça c'est toujours mieux parce que l'eau euh, minéralisée surtout en fonction des régions voilà si vous avez une eau un peu plus calcaire ça peut être déstabilisant pour la colle donc voilà pour nos, nos accessoires fétiches je vais tirer ici donc euh, je vais pouvoir effectivement vous montrer euh, du coup euh, aussi par rapport aux supports les différents supports de colle donc je vais demander à Justine qu'elle vienne avec nous elle va se rapprocher un petit peu. Donc là, ici, quand euh, vous pouvez le constater, donc je vous ai préparé effectivement mon petit support, donc cristal, ça peut être une pierre de jade, hein, comme vous voulez. Donc nous, on a tendance à travailler avec les petits supports comme ceux-là, qu'on appelle des protèges cristal. Et euh, aussi, je voulais vous montrer, euh, puisque d'autres techniciennes vont travailler directement avec des rubans. Donc ça, ce sont les supports qui vont vous permettre tout simplement d'appliquer, d'amener votre point de colle. Et pour l'utiliser tout au long de votre prestation, bien sûr. On a aussi les petites palettes de colle, les supports de colle ici, qui sont très très bien, euh, qu'on adore justement pour l'extension de cils. Et j'aimerais euh, aussi vous rappeler que euh, de façon très économique, les filles, vous pouvez totalement découper. Donc euh, moi, euh, je coupe en règle générale soit par quart ou soit sac, ou par cinq, cinq, com euh, euh, cinq compartiments, euh, puisque voilà, vous n'avez pas besoin d'utiliser la totalité. Et ça me permet tout simplement de revenir positionner. Hop, je vais vous montrer. Donc là, je vais prendre ici dans mon étui, hop, ma petite paire de ciseaux. Toujours ranger vos ustensiles, les filles pour vos pinces, tout ça, c'est important de les protéger. Mais vous voyez, je vais revenir ici, hop, et je vais découper tout simplement. Donc vous essayez d'avoir les encarts, hein, les, les petits compartiments, les petits emplacements de colle, d'essayer de ne pas les, les découper. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, je ne sais pas Justine, si toi tu vois, c'est l'arrondi vraiment et ça permet vraiment de comprendre que votre colle, elle va être bien protégée. Parce que de toute manière, euh, votre colle, à partir du moment où vous le placez sur le support, elle commence son processus hein, de polymérisation. Et euh, j'aimerais aussi préciser que déjà dans votre colle, hein, dans votre colle même, une fois qu'elle est ouverte, elle commence son processus de polymérisation. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous dit bien d'éviter de prendre des cols trop à l'avance, euh, puisque de toute manière, euh, voilà, sur 6 à 12 mois effectivement votre colle elle sera plus du tout utilisable. Je vous aussi rappelle qu'il sera important de les garder au frigo lorsqu'elles ne sont pas ouvertes. Et une fois qu'elles sont ouvertes, par contre, vous avez la possibilité... Alors, tout va dépendre de la génération de colle. Mais aujourd'hui, comme on est plutôt sur un type de colle nouvelle génération, uniquement les garder dans, un... dans... dans ce qu'on appelle des bocals, ici, qui vont tout simplement garder... Euh, de, de tout ce qui sera humidité, c'est-à-dire à partir du moment où c'est hermétique, hein, je vais chasser l'air et du coup ça réduit effectivement l'air aussi vous avez un petit encart juste là euh, qui va vous permettre de placer tout simplement votre petit sachet de silicium, ce sachet les filles vous l'obtenez quand vous achetez nos pots. il y a toujours une petite aiguille et également un petit sachet de silicium donc ça, ça a reporté directement dans votre bocal de conservation donc, une fois ouvertes les filles pour les cols euh, nouvelle génération, notamment pour l'ultimate, pour euh, la banane, pour la cristal, ces cols-là, vous n'avez plus besoin de les placer euh, au frigo. Par contre, ce qui sera sujet, effectivement, à la volume plus expert ou bien euh, la biste, là, vous pourrez effectivement les, les remettre un petit peu au frigo, toujours dans un sachet hermétique ou dans directement votre, votre petit bocal. Ça va Et bien sûr, pourquoi est-ce important Parce que, aussi, je le rappelle, le fait de le mettre ici dans un sachet, essayez de le conduire dans un verre pour que ce soit bien stable, hein, pour pas que la colle, elle se renverse. Parce que sinon, tout simplement, au fur et à mesure des déplacements, ça peut se loger ici sur votre euh, sur votre système, ici, l'entonnoir. Donc, du coup, potentiellement sécher. Donc après, parfois, même avec l'aiguille, vous n'arrivez pas à, à, à tout simplement à la réutiliser. Donc, très important de toujours les garder parfaitement droit Et donc, pourquoi euh, effectivement ici euh, les palettes de colle, le choix des palettes de colle Parce que contrairement à nos euh, supports, eh bien la colle sera beaucoup plus protégée de l'environnement. Donc, vous aurez moins besoin de changer votre goutte de colle. Parce qu'elle sera déjà bien bombée. De l'intérieur, bien évidemment. Contrairement, parfois, effectivement, on peut se retrouver avec des supports qui vont avoir tendance, effectivement, à affaisser le dôme de votre goutte. Plus vous aurez un dôme et plus votre colle sera fraîche et plus vous pourrez la garder longtemps. Donc, voilà pour les différentes astuces. Bien sûr, votre petit encart, ici les filles, c'est très simple. Vous pouvez le positionner directement sur, euh, sur, votre petit, euh, euh, sur votre petit silicone pad si vous en utilisez, euh, bien évidemment. On a également ici pour les cubes cols, c'est un article aussi qu'on vend pour toutes celles qui aiment travailler les bouquets à la main. Voilà, le cube ici vous permet d'avoir deux encarts pour les techniciennes les plus rapides et d'utiliser ces deux encarts justement pour le placement de votre colle. Donc voilà ce qui existe. Donc Je vais vous montrer aussi la différence de texture et le positionnement sur les euh, différents supports. Donc, vous avez l'opportunité, les filles, d'utiliser un checker, d'accord Pour le mélange de votre colle. Parce que, on se rappelle que lorsqu'on mélange une colle, on a tendance, effectivement, à le travailler de haut en bas, alors que c'est totalement faux. Il faudrait générer, en fait, un mélange qui soit vraiment euh, bah, plutôt linéaire, comme celui-ci, plutôt à l'horizontale. Donc, je les ai déjà mélangés tout à l'heure. Donc là, on peut terminer. Mais sinon, vous pouvez effectivement utiliser un checker comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Ici. Donc, je vous rappelle, notre volume plus expert, c'est celle-ci, bouchon doré, petit arrondi. On est là sur une prise très, très rapide. Ultra rapide de 0,5 secondes. J'utilise également des petites vibes. Les vibes, c'est très bien pour euh, tout simplement venir stopper l'écoulement de votre colle. Mais aussi les filles, je vous rappelle, une fois que vous allez utiliser votre colle, hein, pour la... voilà, à chaque fois que vous allez remettre une goutte, c'est important, j'espère que vous le verrez bien, c'est de faire échapper, voilà, la goutte d'air. Hop, tout de suite, je viens nettoyer, hop, je laisse échapper, j'appuie, j'appuie, j'appuie fort, et je laisse échapper. Voilà, il n'y a plus d'air. Donc ça, c'est parfait, ça vous permet vraiment d'avoir une colle qui va être hyper efficace tout de suite et les vibes ne vont pas pelucher ne vont pas pelucher et surtout elles vont pas prendre feu ça c'est super important euh, prendre feu. on s'entend parler c'est à dire que vous allez voir si vous testez ou vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux euh, passer euh, effectivement cette information bah, clairement quand vous positionnez de la colle sur du coton il y a cet aspect un petit peu de, de fumée hein, cette réaction qui, qui, euh, qui arrive donc là je vais venir placer une petite goutte Et est venue se positionner donc ces gouttes-là, faut faire très attention les filles, il hein. ne faut, pas... faut pas les utiliser. C'est pour ça que c'est important toujours de bien venir faire échapper sa goutte de colle, toujours. Hop. Voilà, Hop. Hop, je reviens. Hop. Voilà, Et là je ne vais plus du tout avoir d'air. La différence, elle est là. Hein. Donc, je nettoie toujours bien avec ma Vibe. Et je remets dans sa boîte de conservation. Ici, je vais refaire exactement le même système parce que je vais vous présenter et l'Ultimate et la Volume Plus Expert. J'ai pris vraiment, et de façon réfléchie, présenter les deux extrêmes. Celle-ci, elle va vraiment sécher plus lentement, la Ultimate, entre 3 et 4 secondes. Mais elle va être aussi un peu plus visqueuse. Hop là. Donc ici, je vous présente sur effectivement la pierre, donc sur le cristal. Et ensuite, je vais vous faire exactement la même chose. Sur les différents supports, ici donc, on peut travailler effectivement avec des rubans. Donc nous, nous, avons deux rubans, même trois d'ailleurs, mais je ne vais pas, pas m'arrêter sur le troisième qui est... Celui-ci, c'est celui qui est en mousse parce qu'il va être complètement lissé, complètement plat. Mais je vais vous présenter du coup le rose. Voilà. Le rose, donc le ruban rose qui est pour euh, les clientes à peau sensible. Également, pour, il y, a une, il y a un adhésif qui est très doux. Je vais vous le présenter. Je vais vous les montrer. Donc, ici, hop. Donc, voilà les filles pour le, le ruban rose. Donc, voilà, c'est le premier sur lequel j'ai positionné effectivement mes deux gouttes. Et ensuite, vous avez donc le euh, celui qui est un peu plus traditionnel, c'est le micro poreux traditionnel, c'est le blanc. Donc, effectivement, on se rend bien compte que l'utilisation des nous ça nous permet d'avoir des gouttes un petit peu plus bombées. Mais très vite, vous allez vous rendre compte aussi, euh, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients, que au moment du retrait, lorsqu'on va vouloir retirer notre sparadrap, il sera toujours plus compliqué de retirer son sparadrap que retirer son protège cristal. Donc, la différence, par contre, effectivement, au niveau du, du trempage, les filles, ça c'est important de se dire, c'est qu'il sera toujours très important de revenir au milieu. Là, à l'endroit même où vous avez la colle la plus fraîche. D'accord et on va venir travailler vraiment sur le premier, on va dire les 0.5 ou premier millimètre. Donc là, j'ai utilisé effectivement un bouquet déjà prêt en coller hein, de notre gamme Diva. Mais attention, la colle, elle va avoir tendance vraiment à remonter par capillarité. Donc si jamais je suis amené à la, la rentrer un petit peu plus loin, bah, à la finalité, je risque vraiment d'obtenir un effet un petit peu plus refermé. Hein, cet effet refermé sera beaucoup plus euh, marquant pour les extensions euh, volume qui sont faites à la main et également en termes de finition j'aurai un point de colle qui sera nettement plus euh, important et euh, visuellement qui se verra d'accord donc lorsque vous rentrez votre colle on reste vraiment que sur le premier demi millimètre là le, le premier millimètre et surtout j'effectue toujours mon petit mouvement très très très en douceur parce que si je ressors trop vite, je vais obtenir ici ce qu'on appelle des perles. D'accord Alors, le système des perles, c'est pas dérangeant en soi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez avoir de la colle, et plus votre colle va, être, va avoir tendance à sécher plus lentement, ce qui est totalement normal. Donc, en fonction de si vous aimez effectivement quelque chose de de plus fin ou quelque chose euh, de, de plus épais, eh dites-vous bien que la finition, la texture visqueuse sera nettement plus visible euh, avec une colle à texture visqueuse, hein. visible donc sur le cil. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de vous montrer effectivement le choix. Le choix du support fait que, quand vous regardez, eh bien avec le rose, ça a complètement traversé. Donc, on n'a plus du tout de colle. Alors que là, avec le micro poreux, on en a encore un petit peu. Donc, le choix de votre, de votre support pour appliquer votre goutte de colle est très important. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quoi. Donc, voilà les filles. Donc, maintenant, pour euh, aussi, et eh bien, tout simplement, l'objectif de pouvoir les positionner. Donc, ça, j'avais envie aussi de, de vous montrer comment le positionner, l'isolation. Donc l'isolation, alors vous avez plusieurs techniques d'isolation, ça va dans ce sens-là Justine, sinon tu peux venir derrière moi. Peut-être sera plus intéressant de venir derrière moi. Donc effectivement pour les filles, l'isolation, vous avez le choix donc, de travailler avec une pince droite ou vous pourriez également euh, travailler avec une pince courbe. Vous avez la, la possibilité de travailler qu'avec une seule... Une seule pince ici où vous pouvez faire le choix tout simplement de sélectionner et de vous aider avec votre pince droite. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler de façon que vous soyez la plus à l'aise possible. Attention de ne pas trop être en racine, non plus d'être trop en pointe, d'accord Et on peut travailler un système de mouvement, d'aller-retour pour obtenir effectivement une ouverture qui soit plus rapide et complète, ok donc là, ici, sur ma tête, c'est vrai que cette tête, elle est très euh, très importante puisque, euh, voilà, on est vraiment comme en situation réelle. Les cils sont vraiment incrustés. Donc là, je vais revenir. J'ai trempé tout simplement ici. J'ai trempé sur ma « ultimate ». Et la prise, elle se fait vraiment dans les quelques secondes. Pourquoi Parce que je connais parfaitement mon, mon environnement. Je sais que voilà, c'est la pièce où on forme. Euh, voilà, donc là, on est vraiment sur la colle la plus idéale pour travailler dans cette pièce-ci. Euh, et alors, justement, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu un petit aspect. Voilà, la, la, la, le bouquet, c'est un tout petit peu dirigé sur le côté, et je suis revenue délicatement la. Positionner bien tête vers le ciel. Donc ça c'est important toujours si vous voyez que vos cils effectivement ont tendance à plonger un petit peu sur le côté. On forme une bonne équipe hein, Justine. Hein. <rire> Là tournage. Essaye de pas trop se gêner. C'est parfait. Ici sur l'isolation et j'y reviens. Je reviens une nouvelle fois avec un nouveau cil ici. On va revenir aller avec la colle Volume Plus Expert, ici qui va être une colle à prise beaucoup plus rapide. Et là, pour, potentiellement pour montrer que la prise peut effectivement ne pas prendre parce qu'il fait beaucoup trop chaud dans ma pièce. Donc, hop. Je vais revenir avec une gouttelette un petit peu plus importante. effectivement on peut obtenir un effet qui ne tient pas bon là c'est une tête effectivement auquel je n'ai pas fait de préparation parce que c'était notre tête d'entraînement mais voilà en, en se disant que je vais avoir besoin de préparer avec mon lâche shampoing afin d'obtenir toujours plus en tout cas euh, de, de côté pratique lors de ma pause donc là est ce que on est ok on est ok effectivement je regarde, je n'ai pas de séparation sur ma base. Ça, c'est très important qu'il n'y ait aucun écart. Et là, mon bouquet est bien pris. On voilà. Donc, les filles, en termes de technicité pour la pose, la colle, vous avez compris, on va générer un peu plus de quantité lorsque euh, on a potentiellement un environnement qui va être sujet à être beaucoup plus chaud. Donc faites attention au chauffage, attention également à l'hygrométrie, ça c'est très important. Aussi, une petite astuce pour toutes celles qui n'auraient pas voilà, toutes ces, tous ces accessoires. Je vais vous montrer comment il est possible tout simplement d'apporter un peu d'humidité au plus proche de l'œil. Donc là, si tu veux venir aussi de ce côté-là, justement. Donc avec votre petit support, donc prenez toujours une vibe, là c'est très important, mon, mon, ici mon petit flacon, je peux venir appliquer quelques gouttes donc, sur mon patch. Mais si vous regardez bien sur mon patch, j'ai mis aussi un sparadrap. Hein. Ça c'est important, le sparadrap, parce qu'on ne va pas mettre directement sur le patch. Et si jamais on a peur que la goutte soit trop importante, eh bien je viens tout simplement la diminuer ici avec ma Vibe. Voilà. Et toutes ces actions-là vont vraiment vous permettre de garantir, en tout cas, qu'il y ait peu ou pas d'irritation aux yeux de vos clientes. Voilà. Donc, vous voyez, la Vibe, elle est très, très efficace, autant pour la colle, autant pour les larmes. Donc là, c'est de l'eau. Mais si jamais vous avez des larmes qui commencent à surgir dans les coins de l'œil de votre cliente, c'est le moment de passer votre, la... de passer votre Vibe à. Hein donc voilà, en termes d'astuces, les filles, ce que j'avais besoin de vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'aimerais aussi potentiellement Ça serait euh, bah, tout simplement pour la dépose. Aussi, le remover crème. Alors, il y a d'autres removers qui existent. Hein. On avait aussi... Euh, avant ça c'est vraiment un, un de nos anciennes gammes, hein, c'était le remover gel qui était très bien, très efficace mais c'est vrai que comme tout produit, euh, on va être amené euh, à le faire évoluer et aujourd'hui on travaille uniquement avec la crème alors on est sur un, une texture beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus pâteuse donc, elle est sur cette couleur-là parce qu'elle est, euh, est 40% d'ingrédients végétals. Donc, c'est-à-dire, on est sur du squalane. Squalane, c'est l'huile d'olive. D'accord Il y a de, également euh, du coco. Donc, ça n'enlève en rien, bien évidemment, euh, son efficacité puisque c'est un produit qui va agir très, très rapidement. Alors, comment on va le positionner Tout simplement, donc, ce que j'aime faire... Euh, donc, prendre effectivement... Mon petit sparadrap qui est ici, juste là. Donc, il y a différentes techniques, les filles. Vous pouvez soit rabattre vers le haut. Donc, soit vous venez, effectivement, rabattre vos cils, comme ceci, vers le haut. Et donc, vous venez tout simplement positionner votre produit, le remover, ici, par le dessous. OK Ou alors, vous pouvez, parce que vous avez déjà positionner un patch au plus proche sans que ça rentre dans la muqueuse, bien sûr. Vous pouvez le faire comme on le propose assez régulièrement, c'est venir de le positionner par-dessus. dessous, par -dessus, Pardon. Par-dessus, par-dessous, je m'emmène des pinceaux. Donc, ensuite, pour pouvoir l'appliquer, vous pouvez utiliser soit les tampons, soit les tampons ou soit les micro-broches, les filles. Donc pour éviter bien évidemment toute propagation, je vais prendre ici ma quantité de produit et je vais le positionner directement sur mon cristal. Voilà, ici sur mon cristal, d'accord Et donc soit à l'aide du tampon ou comme je vous disais avec la micro-broche plus petite, vous pouvez tout simplement venir positionner. Alors on entend bien que sur une cliente, euh, le, le patch sera nettement plus haut, donc il n'y a aucune, aucune difficulté, il y aura pas, voilà, ça ne rentrera pas dans l'œil tant que votre cliente elle, elle garde bien sûr ses yeux fermés. Pas d'ajout sur la peau non plus. Et là, c'est un produit qui va vraiment travailler en 90 secondes seulement. Bien entendu, avec la quantité nécessaire. Si vous n'êtes pas suffisamment généreuse, effectivement, il vous faudra tout simplement repositionner du produit. Et je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin avec moi, puisque je vais vous montrer en termes de dépose, ce qui peut aussi vous porter préjudice. Voilà, juste ici. Et on peut aussi, donc pour permettre à notre produit de travailler beaucoup plus rapidement, ça va être d'utiliser... Ça va être d'utiliser tout simplement un petit peu de cellophane. Voilà. Ça va booster notre produit... Ça lui permet vraiment de travailler beaucoup plus vite. S'il veut bien me laisser, tranquille, celui-là. Ah, voilà. voilà les filles, donc on va le laisser un petit peu reposer, ce remover. En attendant, je voulais vous montrer également. Lorsque vous avez terminé vos prestations, c'est euh, important aussi euh, de pouvoir tout simplement euh, neutraliser votre point de colle. Parce que pour le coup, bah, les émanations, la colle, toujours, hein, elle travaille toujours tant qu'elle n'est pas totalement euh, polymérisée. Donc pour ça, vous avez soit effectivement la possibilité d'utiliser les super bondeurs. Donc ce sont les produits qui vont euh, tout simplement fixer, euh, qui vont permettre de polymériser instantanément dans les 3 minutes la prestation. Alors, en termes de, de polymérisation, je vous rappelle aussi qu'une prestation, normalement, elle est censée être polymérisée dans les deux heures. C'est pour ça qu'on dit que l'extension de cils ne craint pas l'eau, euh, ne craint plus le gras, notamment pour l'école nouvelle génération, puisque deux heures après votre prestation, normalement, elle est censée être totalement sèche. Donc, euh, mais lorsque vous travaillez effectivement avec des boosters, comme ce, le Super Superbondeur, on est euh, suite à trois minutes. Voilà, au bout de 3 minutes, normalement, votre cliente, elle pourrait très bien refaire un shampoing, euh, aller dans l'eau sans aucun problème. Ça n aucune, euh, ça ne va jouer aucunement sur la rétention de votre cible. Mais si jamais, voilà, vous n'utilisez pas ce type de, de, de produit, il vous suffit tout simplement de revenir avec... Alors ça, je vais je, le je positionner juste là. Je vais reprendre une petite vibe. Elle est là. Vous pouvez revenir juste tout simplement parce que je vous rappelle que la polymérisation, elle se fait grâce à... Voilà. Je viens tout simplement ramener un petit peu d'eau. Ça va neutraliser donc les vapeurs, les quelques vapeurs. Voilà, vous avez compris. Ok Et de gérer bien sûr la quantité, un maximum, voilà, comme ceci. Ouais, donc, euh, je sais pas si vous voyez, effectivement, elle a tendance à devenir blanche. Hein. On connaît bien ce phénomène, c'est la polymérisation de choc, hein, celle que vous pouvez retrouver notamment également sur les cils euh, de votre cliente lorsque vous êtes en train de pratiquer, et en imaginant voilà, qu'elle ait une petite vapeur euh, et qu'elle la ait commencé à larmoyer. Et eh bien, effectivement, vous allez avoir cette cristallisation, cet effet blanchâtre qui va apparaître. Alors, comment c'est possible de le retirer, cet effet blanchâtre Eh bien, tout simplement, en, en retirant, en réduisant, on va euh, remettre du remover. Il n'y a que cette, euh, cette possibilité. C'est-à-dire que sinon, vous êtes obligé de laisser votre client comme ça. Esthétiquement, c'est vrai que ce n'est pas très, très joli. Mais vous ne pourrez pas, en tout cas, retirer cet effet blanchâtre. C'est la paix. Donc voilà, je ne sais pas si les filles, elles n'ont pas de questions euh... mm -hmm. Non Elles connaissent bien la, la technique. C'est super. Est-ce que du coup, euh, c'est live, les filles Est-ce que c'est live euh, extension, s'il vous plaise hein Ça, c'est important de, de nous dire un petit peu ce que vous pensez. Alors, je vais avoir besoin d'un petit tampon ici et une petite brosse en silicone ici. Alors, pour faire le retrait, effectivement, de notre... Euh... Produit remover. Je ne sais pas si ça fait déjà 90 secondes. On va voir l'efficacité de notre produit. Est ce qu'on croit Parce que nous, on croit vraiment à tous nos produits. Bien sûr. Hop. Donc Je viens. Hop. Donc normalement, on est censé hop, se détacher ici un tout petit peu, voilà il y en a quelques-uns qui sont partis avec moi mais pas tous donc il va certainement leur falloir encore un tout petit peu plus de temps on va voir ça, je vais mettre directement la poubelle, voilà je vais revenir ici avec une nouvelle vibe on entend bien Vous voyez voilà, j'ai juste tourné. Donc c'est un produit, voilà, le remover crème, c'est un produit qui est très très très rapide et tout tout s'en va à mesure, bien sûr, qu'on ait laissé la quantité. Travailler. Alors vous pourriez très bien aussi revenir avec une, une petite brosse en silicone Mais je recommande tout de même de revenir d'abord avec d'abord avec un tampon Mais là vous voyez ici effectivement j'ai encore besoin de laisser le temps de pause Parce que je n'ai pas tout qui vient avec moi donc c'est ce qu'on va faire On va encore laisser poser notre produit sur celle-ci mais voilà, je vais vous montrer du moins ce qui potentiellement pourrait arriver en prestation. Une fois que vous avez retiré, euh, bien évidemment, euh, la, la plus grande majorité de vos extensions, les filles, on a envie tout de suite de venir nettoyer et de venir rincer. Donc là, hop, je vais faire le shampoing. Donc le shampoing, ici, que je vais venir tout simplement travailler avec mon pinceau. Et je vais venir lancer directement ma prestation. Et normalement, qu'est-ce qui va se passer C'est que je vais être amenée à rencontrer tout simplement des dépôts blancs. On va commencer à, à travailler. Alors, on n'a pas forcément... Ce que j'aimerais sur cet œil-là. Mais par contre, c'est vrai que sur l'autre œil, vous allez le rencontrer, cet effet un petit peu blanchâtre. Je vois pas, on, avec le reflet, je vois pas s'il y est. Ah oui, ouais, voilà. Et ce petit côté blanchâtre, vous pouvez, vous pouvez en fait l'obtenir justement juste après la dépose. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est tout simplement, c'est la colle qui, euh, le fait d'avoir été retirée par le remover, est redevenue plus ou moins liquide. Et lorsque vous êtes venu rincer votre cliente, tout simplement bah, la cristalliser. C'est cette polymérisation de choc qu'on parlait tout à l'heure, hein, que, que vous retrouvez euh, assez souvent. Et bien, comment on fait pour retirer tout ça Et bien, tout simplement en revenant placer un tout petit peu de remover à ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi, les filles, lorsque vous faites votre prestation des pauses, c'est tout de même très important... Euh, de retirer le maximum de produits de remover à sec. Retirez bien le maximum à sec et ensuite, vous faites votre shampoing, vous rincez. Si jamais c'est pas suffisant, bah vous revenez, retirer toutes les, les petites cristallisations qu'il y a encore à l'aide du remover, renettoyer à sec et ensuite, bien sûr, euh, repasser le shampoing. Voilà les filles J'espère en tout cas que euh, cet atelier vous aura plu hein, pour le Live à Monday. La semaine prochaine, on vous concocte un nouveau thème euh, donc euh, à décider certainement sur les réseaux sociaux, toujours. Et euh, je vous en tout cas, si vous avez des questions, euh, notamment sur les extensions, que ce soit pour les produits, sur la colle... Euh, voilà, vous avez vraiment envie de, de vous reformer un petit peu en termes de théorie pour ne plus jamais avoir de problèmes de rétention et eh bien sachez que nous on est bien sûr disponible et euh, voilà on a euh, tout simplement des euh, consultances disponibles qui sont très accessibles financièrement voilà les filles moi en tout cas je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite